C'était important pour nous de répondre à cet appel parce que cette crise, sans précédent pour les gens de notre génération, elle nous aura rendu plus solidaires, plus responsables et plus bienveillants les uns avec les autres. Elle aura aussi montré combien les technologies du numérique comme la blockchain, l'intelligence artificielle, le big data... Euh, le, euh, peuvent être euh, les objets connectés peuvent être importants dans la construction du monde de demain, un monde euh, plus ouvert, un monde plus inclusif plus respectueux aussi euh, de l'environnement euh, je pense aussi qu'on doit avoir une ambition commune euh, celle de transformer de changer, de transformer ces euh, difficultés en opportunités de se relever pour reprendre euh, ton slogan, de sortir de nos zones de confort, de changer de paradigme euh, et de construire ou inventer tous ensemble, dès aujourd'hui, le monde de demain. C'est pour cela qu'il était important pour moi euh, d'être à tes côtés aujourd'hui, et je te redis toute la fierté que le groupe Talent a euh, à accompagner ces initiatives pour la deuxième fois. Merci beaucoup Mehdi. Je comprends mieux quand Nicolas Dufourc parle de vous, de David et toi Mehdi, comme des cavaliers. Vous êtes aussi cette force de la France. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à BPI, merci à toi. Merci euh, Mehdi. Il a constitué, Mehdi, en France et à l'international, un groupe formidable hein, qui accompagne les entreprises et les institutions dans leurs projets de transformation. Et le Big Tour, ce sera aussi l'occasion de raconter de belles histoires.